Ils sont plus de 40 millions installés dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils forment une communauté dont la principale activité est l'élevage. Le Mais de plus en plus, l'agriculture prend aussi d'ampleur dans cette communauté, ce qui fait d'eux des agroéleveurs. Eux, ce sont les peules. Au Bénin, ils sont estimés à plus de 8% de la population selon un recensement datant de 2013. C'est un peuple qui a connu beaucoup de mouvements dans la quête de pâturage et d'eau pour le bétail. C'est vrai que la communauté pastorale, et de façon générale, hein, il faut reconnaître que le mouvement de la communauté Peul s'est fait d'est à l'ouest. Et dans l'histoire, c'était prévu que quand on va atteindre au bout du continent, le mouvement inverse va se faire, c'est-à-dire donc de l'ouest vers l'est. Donc tous les puls sont venus de la vallée du Nil et on connaît un mouvement qui les a conduits vers l'ouest, donc jusqu'à Mauritanie. Et un mouvement inverse qui s'est pratiqué et qui nous a amenés et en descendant maintenant vers les pays un peu côtiers. Les éleveurs béninois ont dû parcourir plusieurs localités avant de s'installer dans leur campement actuel. Donc. <messant> les ont dû avant de ye ha che doji to ye ha che doji to ywari henyale woata to wati to to set to tubihi waara te war he ko wata to kun henni mauri kada Ding witake doji din int kada ina to di tora kadu erewuni ba de ngomi a to a to kada iyai che doji e watata kan to ywari henyale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 donc, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous de c'est un peu de temps. C'est with peu de temps. des un peu canyon temps. C'est un peu team temps. go un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un de temps. C'est un peu a, en C'est de darib bah god lola ton diaman hebi amarinom batido vous enjoyer les tout gambetera doublé tu en crée vous évite non non il va de doublé jeter doublé de voir donc à à fait O va-t-il en gira, ou va-t-il en watu ou va awa il en ou va-t-il en gira, ou va-t-il en gira, ou va t ou betera diga betera in umu in godi e wosita ka kika e yahi kues hamari e yahi mangiri e yahi e to go e utoke gana wo to ru wos wo siti joni te kare digai de dubi L'asso va Le quotidien d'un éleveur Peul est essentiellement basé sur l'entretien de son troupeau. Plusieurs tâches constituent cet entretien. En matinée, il faut très tôt visiter le troupeau afin de s'assurer qu'il se porte bien. Enlever les tiques si possible, faire le feu afin de chasser les mouches et autres insectes nuisibles. Pendant ce temps, les femmes mettent le campement au propre. Elles vont ramasser les bousses de vaches de l'étable pour les mettre sur les terres cultivables afin de les fertiliser. Elles apprêtent ensuite les ustensiles pour la traite du lait. Elles sont également chargées de préparer le petit déjeuner pour la famille, mais surtout pour les bergers. Ces derniers se chargent alors de procéder à la traite du lait. À ce niveau, il y a des règles à respecter. Une fois lui des La les femmes viennent le chercher, le passent au filtrage afin de le débarrasser des déchets éventuels. Ce lait peut être vendu directement aux consommateurs ou aux commerçants de lait. Il peut également être transformé en fromage pour être consommé ou être vendu sur le marché. Le processus de transformation de lait en fromage être simple, mais il faut respecter des règles. sommet avec de la bougie. Une fois leur petit-déjeuner pris, les bergers détachent les vaches et c'est parti pour une journée de périple. Il faut surveiller les bêtes, les conduire vers les espaces de pâturage et surtout veiller à ce qu'elles ne broutent pas les plantations des agriculteurs avant de les conduire vers les lieux d'abreuvement. Au cours du périple du pasteur Peul avec son bétail, malgré le nombre non négligeable des bêtes à sa charge, la nature l'a doté d'une puissance incroyable, ce qui lui permet de prononcer un cri de ralliement et toutes ces bêtes se tiennent au respect. <rire> <rire> No to et or wada. Heta and itimo. But naninda makodu, you do go at Mako. I will tamakade. Ba mungo a doa or nao jabbi wanyao oda Wa o y do wara. At do goy, you ride to kitomo. Hewa to take wanya, din or sancana wanet in ya maji. So diano to wada de la saison pluvieuse à la saison sèche les réalités ne sont pas les mêmes en saison sèche la tâche devient plus pénible les pâturages et l'eau se font de plus en plus rares. Il faut donc être prêt à faire de grandes distances. L'espace devient de plus en plus restreint et les troupeaux de plus en plus nombreux. À ces jours, certains éleveurs ont trouvé des moyens de lutter contre la sécheresse grâce à l'appui de certains projets. Il faut penser désormais à planter des herbes et des arbres. Il y a un qui a été créé. Il y a un secteur qui a été créé. Il y a un secteur qui a été un qui a été qui je suis séché et de pour les servir plus tard comme complément alimentaire aux animaux. de de les campements peul sont plus animés les matinées et les soirées du fait de la présence des animaux. Gauri mène de Kairi m'a demandé, Kairi m'a demandé, Kairi m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a demandé, m'a So in Narima m'a in Narima Gauri, in Narima m'a in ta voilà le site proprement dit des, du marché. Vous voyez, tous ceux qui, sont, qui ont leur hangar aligné là, c'est les vendeurs des cordes. Parce que le jour du marché, tous ces marchés qui font objet de vente, il faut pouvoir les attacher. Il faut pouvoir les attacher. Et c'est pour ça que ceux-là sont vendeurs de cordes là, à l'intérieur. Autrefois, dans l'histoire, le pull béninois, lui, Il ne, ne s'intéressait pas au marché à bétail, du tout pas. C'est lorsqu'il il se trouve en brousse avec son troupeau et c'est lorsqu'il a, par exemple, un baptême ou un mariage ou en tout cas un besoin qui se manifeste là, il enlève un tourion il le revend au boucher. D'ailleurs, c'est les bouchers qui allaient les rejoindre dans leur campement là-bas pour chercher la viande et ramener. Mais à un moment donné, le phénomène a pris de l'ampleur à travers, quand il faut le dire ici, l'avènement de nos voisins, le Niger, des peuples qui, qui nous ont quitté le Niger, qui sont installés au Bénin ici, et de Burkina. Parce que là-bas, euh, la gestion des marchés à bétail était un peu plus développée par rapport à chez nous. Nous, on pouvait. De nombreux vendeurs de bétail. Quand ils vont, ils achètent, ils le regroupent. À un moment donné, il n'y avait aucun marché sur le plan national. Il n'y avait pas de sites aménagés pour pouvoir eh, observer ce, qu ce que nous voyons. Donc, ils ramenaient au Nigeria. Et puis, à un moment donné, on a vu avec la densité de cette. Euh, enfin, la prise de l'ampleur de cette situation, il faut aménager les sites. Dans chaque commune du Bénin, aujourd'hui, si vous le voyez, dans chaque commune, il y a au moins un marché à bétail. Après une journée de pâturage, les bêtes sont ramenées à l'étable au coucher du soleil. Les femmes, quant à elles, à ce moment, s'activent pour apprêter le dîner. C'est également le moment de prier. El Khay s'installe pour l'accomplir. El Khay Diko s'installe pour l'accomplir. El Khay Diko s'installe pour l'accomplir. Allah a kbar. Allah a kbar. Allah a kbar. Allah a kbar. Mamadou, quant à lui va rejoindre ses frères pour la prière Allahu la prière terminée, place au dîner. <t 'en> Dans la plupart des campements Peul, les repas sont pris en groupe, notamment chez les hommes. C'est une preuve de la solidarité des membres de cette communauté. Ici, chez El Diko, ce soir, le repas est pris en compagnie des amis. Chez Mamadou, ce sera en compagnie des frères. Fin du dîner, il faut maintenant visiter le troupeau pour s'assurer que tout va bien avant d'aller se coucher. El Diko raccompagne à présent ses amis puis vient le moment d'aller au lit l'habitat des peules autrefois était un matériau précaire en vue de s'adapter aux mouvements parfois inopinés pour une raison ou pour une autre le peul peut lever l'encre et déménager à tout moment. En paille, pardon, à tout moment, euh, on peut décoiffer et changer de lieu. Parce que le changement de lieu, ce n'était pas dû nécessairement à une pression par rapport à leur bête. Euh, un peu quand il perd par exemple le pilier fondamental de la famille, c'est-à-dire si c'est le père avec euh, plusieurs enfants et qu'il meurt, en ce moment-là, toute la maison quittait. Ça veut dire que l'endroit euh, a montré un peu euh, qu'actuellement, il faut que les gens quittent. Parce que le pilier, le, celui qui a créé, qui est le socle même du ménage de la maison, est parti. Euh, les gens chez El Hadjiko les cases sont faites de murs en banco et coiffées de paille Il nous présente ici son architecture mm. Mm. Tu as fait un peu de mal. Tu as fait un peu de mal. Tu as fait un peu de mal. Tu as de Tu fait un peu de mal. Tu as fait un peu de Tu as fait un peu de mal. Tu de mal. Tu un de Tu en Kanji quand je suis ali faya mais aujourd'hui, la rareté de l'herbe et la modernisation font que cette architecture est en voie de disparition au profit des constructions endures. Et un si l'habitat euh, euh, évolué, c'est que ça montre quand même que les gens veulent euh, et restent et veulent être beaucoup plus euh, fixes parce que et puis les habitats dans le temps aussi avaient quand même il y a une disposition qui, est, qui nécessite de faire toute une émission autour. Parce que quand on arrive dans la maison d'un éleveur, euh, sans qu'on ne te dise, toi-même tu dois savoir que voilà la, voilà la chambre ou la case du chef. Euh, la première femme est ici, ou la deuxième femme est là, ou le, le, le, le premier fils est de ce côté, euh, la disposition elle est. Et puis la place que joue aussi le carité dans dans cette euh, maison-là ou dans ce, dans ce campement. Plusieurs activités culturelles caractérisent la communauté Peul du Pénin, parmi lesquelles les danses à la calebasse, exécutées aussi bien par les femmes que par les hommes. Une danse réservée uniquement aux jeunes hommes, danse qui est accompagnée d'acrobaties. C'est le jarga. La danse des se manifeste souvent lors des fêtes, ou soit, si les jeunes veulent se distraire dans le village, dans la soirée, ils peuvent se rassembler, danser, taper des calabasses, danser. Et c'est pendant ce temps, les femmes, les femmes et les jeunes, les jeunes filles et les garçons peuvent se rassembler, danser ensemble et même se chercher dedans. C'est pourquoi on organise des danses comme ça. Dans les funérailles de d'autres et pour d'autres ethnies si il y a un roi le jour qu'il veut organiser la fête les peuples vont là-bas c'est pour danser c'est pour faire la flagellation la danse des peuples est invitée tel plusieurs sortes de danses les danses que les peuples ont tout, tout ils vont amener pour danser chez le roi <laughs> In the Ambaba moon, better bunny. Can't go gutter. No, my. go get go for To Tokari, Bori, get a fool, and or go Devant mes vous a de bâou. Il y je un Il a a a a Ces danses peuvent être exécutées de jour, comme de nuit, mais surtout lors des cérémonies telles que les flagellations, les baptêmes et les mariages. Le mariage est une cérémonie très importante en milieu peul. C'est pour cela qu'il est soigneusement préparé par toutes les parties. Tawo aw moto jaato juma e e biamo suka hok to kola ta hulibe, din nangana. Nangana, tati tati nangata ja, Coleman de colman Tiordago roi de marda. Gada capa cogat. Ta hap e cogat. To, dingata moodu. To, wat oi To, wat oi badle. bitta, a bita. Biamotua Walunu. Ho kite essa. Ou ya toyau. Mirezani manialan neto. Mot a gara. Yon cangatum anger. Tongatip anger o on boit, on s'ouvre debout, on se du puit, tout gineji, regagne, on repart ici, tout, on est vous a de on on est a qui les parents vont trouver une fille ailleurs et ils vont envoyer les gens pour aller demander à la chez les parents de la fille. On va premièrement, c'est pour leur dire qu'on veut de la fille. Bon, deux semaines après encore, on retourne. Bon, les parents de la fille vont dire « Bon, on va s'entendre. » Bon, si on est revenu la troisième fois, on va, on nous donne la fille. Bon, en allant, les... La première fois et la deuxième fois, on achète de la cola. Trois fois, là, on, achète, on, on amène de la cola. Quand, troisième fois, deuxième fois, d'abord, on, on vous dit, bon, allez revenir, on va vous donner la fille. Et on vous dit d'amener beaucoup de cola. Premièrement, c'était un peu, un peu, 25 cola, 30. Mais la troisième fois, le jour qu'on va vous donner, on vous demande une, la cola, 100 à peu près. Bon, on vous donne le jour-là la fille. Quand on vous donne la fille, c'est 5 000 francs qu'on donne. À part la colère, on, on donne encore 5 000. Là, on vous a donné la fille comme ça. Maintenant, si la fille est grande, le, votre jeûne est grand, deux semaines après, vous allez demander maintenant à ce qu'on vous donne la fille en mariage. On vous donne la fille en mariage, vous allez chez. La fille, nous allons chez la fille pour célébrer le mariage. Mais il y a des choses qui se font, il y a des chansons qui se, qui se chantent, bon, nous les, les hommes écoutent ça de loin quoi. Donc tout ce qu'il y a comme rituel par exemple autour de la femme, c'est en dehors des hommes que ça se fait. Or quand tu as une femme qui t'explique ce que c'est que le mariage, elle peut te, te, te détruire tout ça, bien. parce que les femmes sont autant avec la femme, ils vont faire tout le cérémonial, mais après tout ce qui se fait avec les hommes, les femmes sont là. Alors que dans l'autre sens, non. Les parents du jeune homme qui atteint l'âge de se marier allaient à la recherche de la fille, à son insu. Les fiançailles sont conclues entre les deux familles. La composition de la dot varie selon les localités, mais aussi selon les religions pratiquées. Le lait fait partie des éléments importants lors du mariage en milieu peul. Il est consommé avec de la bouillie fermentée dont la préparation incombe essentiellement aux femmes he bela wa to la be te dan no tameno hebe lawa hebe wada tamo hebe fa da to fa ne dum to dum benni hebe suba ebe loppa beran ta ho bo rotta kade be rotidi hebe tama to dan no beran yo wa fa ne be wanja dia bo haniri. hebe lawa korde ha nyiri to be enni mais vous boire dans quel endroit tamar mais bien à Anciens, la cérémonie de mariage se déroulait dans la nuit. Mais aujourd'hui, pour des raisons de sécurité dans certains campements, les cérémonies se déroule en pleine journée. Une cérémonie qui doit se dérouler dans le campement de la fiancée. Les fiancés, quant à eux, ne doivent pas être présents au lieu de la cérémonie. Des deux côtés, on s'active pour apprêter tout le nécessaire. À nous allons chez la fille pour célébrer le mariage donc en allant on achète encore de la cola 250 colas à 300 vous faites le mariage les parents de la fille et les parents de, du garçon vont là-bas et vous célébrer le mariage. Un taureau, une calebasse de bouillie bien remplie, une calebasse de lait. En plus de cela, la famille de l'homme doit prévoir une quantité importante de cola et de l'argent. <t 'en> à l'arrivée, les parents du jeune homme ne sont pas autorisés à y entrer. Ils doivent se placer à l'extrémité ouest du campement. Ils envoient ensuite deux jeunes annoncer leur arrivée avec tout le respect possible. Informés, les parents de la jeune fille envoient une délégation pour les accueillir et les introduire dans le campement jusqu'au lieu prévu pour la cérémonie. Cette entrée se fait en chant et danse. Le célébrant du mariage vérifie alors si les deux parties sont d'accord et il procède ensuite au rituel de la cérémonie qui va unir les deux jeunes. <rire> Ce rituel consiste à faire deux tas de coris symbole de prospérité, puis à les mélanger en prononçant des paroles de bénédiction pour le futur couple. Tout se passe devant un principal témoin et devant les parents représentants des deux parties assis, face à face. On a une on a a il est est Il Il après ce cérémonial, les femmes préparent et apportent la bouillie aux célébrants. Il en prend quelques gorgées et la remet à son témoin principal qui fait de même. <rire> Une deuxième calebasse de lait lui parvient et le même geste est fait. Enfin, vient la dernière phase qui est la présentation des colas qui sont aussitôt partagés à tous les participants. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de a J'ai de temps. J'ai un peu de temps. Ce sont les réjouissances, chants, danses, viennent clôturer la cérémonie. semaine plus tard, des jeunes de la famille du marié vont à la recherche de la jeune mariée. Elle doit être bien parée pour ainsi être ramenée chez son mari. Elle Autrefois, il fallait faire plusieurs tours pour la rechercher parce que la coutume voudrait qu'elle reparte chez ses parents à chaque fois qu'on l'amène chez son mari. Mais aujourd'hui, suite aux problème qu'engendre cette pratique, on vient la chercher une fois et elle y reste. Maintenant il y a modernisation, parce qu'avant quand vous allez pour le mari envoyer les enfants, vous allez, on ramène la fille, et une semaine après, elle repart. Encore, vous envoyez les jeunes pour aller chercher la fille, et font comme ça pendant trois ou quatre fois, on, on la ramène, elle retourne. Et maintenant, ce qui a est un changement, ce n'est pas comme ça maintenant. On ramène la fille une seule fois et elle reste. Elle est restée, celle a tombée grosse. Si elle est à 7 à 8 mois comme ça, elle retourne chez elle. C'est là-bas qu'elle va accoucher. Celle a accouché là-bas, elle va rester là-bas jusqu'à ce que l'enfant grandit. Elle fait deux et trois ans, d'autres même font 4 ans. Avant qu'on qu aille encore la ramener avec l'enfant maintenant. Et c'est revenu. Et la, avec l'enfant, elle est restée comme ça. Elle est devenue femme de, de la maison comme ça. Mmh? Got the hoa nayo got the hoa go to dam. Gammuihu to dari yakiko wawata yugi. Goto can hoa wata. Totayo wa wata ako yugi ohoa goto. Goto on to tinike o wa ako jogimo. To tinaki o tampa goto to umbo. To tinaki o tampa go to umbo. Sawa go to umbo to tampi. À l'époque actuelle, les communautés Peul du Bénin peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Ce qui n'était pas le cas. C'est à Bukusera qu'a été créée la première école primaire dans un campement Peul. Nous étions en 1984. Cette école a déjà fait émerger de gros Un tour dans la dite école et nous voici à la classe du cours moyen, deuxième année. Alors, ça va bien les enfants Oui, ça voilà. Ok. Nous sommes là encore. Ou bien Alors, qui me citer les quatre anciens du mot indicatif quatre temps simples du mode indicatif. Oui, Thomas. Les quatre, les quatre temps simples du mode indicatif sont oui. le présent, L'imparfait. Oui. le parfait, oui. passé simple, Oui. petit simple. Très bien pour lui. Un chant. Nous avons pas de vie. nous n'avons pas de vie.